L'espèce d'enculé ta c'est pas visé 10 secondes Terce niveau la trisomie un Ferme un ta gueule de piste, piste de piste de carte de ta Piste de piste La taronne elle est tardive, elle sait tellement c'est tardive Caractère trouver ha ha ha vous Musique Ah oui Regarde regarde t'as vu comment il est posé Regarde, il était posé genre l'épaule contre le mur. Regarde Tu vois pas <rire> Shut the fuck up Ah il va faire ouais. quoi <rire> Qu'est-ce qu'on <rire> oh, a fait Eh mais tu vas le sauver le mec ou quoi là Euh t'es en si toi aussi <rire> T'es aussi empêlé si t'es empêlé <rire> Bruh T'es trop con putain <rire> Y'a une Twitch, y'a une Twitch. Attends, je j'ai pas pu l'avoir. Oh, what mec, mec, suis bugué! What? Quoi, ouais, t'es bugué? <rire> Viens voir où j'suis! Vas-y, dis à ton gars, tu penses qu'il prend comment? T'as mal. <rire> ah, il tronit, Ah, il est pédé! <rire> <rire> <rire> et moi j'étais dégoûté là en mode Ah! <rire> je, je tournais le regard et je voyais deux en train de verser. faire j'étais Ah, ah d'accord. Ah, oh, parce que tu les as vus en plus! <rire> bah, moi, bon, je, je, je vais tourner le regard! Tu... C'est bien! <rire> le moment là, dans l'histoire, moi, j'ai rien fait, j'ai pas branlé de. Voilà quoi! L'histoire bon, d'une expérience! Ah, c'est plus une expérience, ça, mon goût! Moi, je peux pas dire, j'ai ai jamais fait! Bah, <rire> bah qui t'a dit que t'as jamais tapé une autre queue un hein, autre mec? <rire> ah, oui, non, non, ouais, non, mais <rire> T'as être euh, <rire> entre deux battus, <bandes> <rire> je fais des trucs, hein! Ah, non, non, non, non, non, <rire> ah, <t 'as> T'es <rire> là! Oh, non mais c'est des grosses victimes en vrai. Y'a juste, euh, y'a trois noirs, on les appelle les immigrés, ils disent rien, enfin bref. Euh... Rires! <rire> Putain, mais c'est pas un raciste! Le bon deal, c'est Mister Good La la la la! Je Il a pris TROP CHER Level 16 Level 16, but I fuck you up, motherfucker Je prends la Frost Tu prends Frost ouais, et donc du coup, moi je prends... Fuck you Vas-y viens, quitte-on, quitte-on Si, quit, je sais okay. pas Rires Rires Oh mais toi Ah, j'adore faire ça, putain Les gros enfoirés, quoi Ouais, c'est ça <rire> Oh là c'est quoi ce shoot monsieur là <rire> J'ai trop envie de tirer sur elle à travers le plafond Juste pour rigoler Oh putain l'ai fait trop mal <rire> <rire> J'ai fait moins 15 points <rire> Je crois pas qu'elle ait compris ce qui se soit passé <rire> Attends tu fais pas je la mets à la terre non elle avait pas tard, elle avait pas Oh, Elle a bougé oh ah, Elle lui reste en HP <rire> On peut rien. Attends, attends, attends, y'a un mec, y'a un mec qui est à la salle de mort <rire> Oh c'était sale ça Do it guys Oh, oh putain comment je l'ai.. J'ai bien compris elle, elle est salle de bain, salle de bain. De euh, Pour R6 Bah oh. tout. Oh putain pas Mec, t'as vu la tête que je l'ai mise T'as tué Gavara J'ai tiré au hasard mec Je le mets grosse tête Window La Window Ah, tu veux le que des hey Eh mec vas voir comment j'ai galéré <rire> T'as essayé de le cuter j'ai vu Mais <rire> oui Même lui <rire> <même rire> il ferait des rires savait pas comment faire <rire> Oh putain Oh ah, hop là putain j'ai failli appuyer sur f 5 <rire> Oh je suis bien tenté d'appuyer quand même Ah, appuie, appuie, appuie, appuie. ah hop <rire> <rire> Attends, je vais voir si je peux le kick. Ouais, je peux. Oh! <rire> bye bye! bye, bye. <rire> on a pas envie de venir jouer. Ah, <rire> Alors là on va Oh! Euh, Shit cheater là, Oh! Hein. Là, on se met tous les trois. Ouais. C'est bon. Oh shit, shit. What? Like your mom. Oh. Putain moi 10 fois Je suis banni 30 minutes à cause de vous, là Mais pourquoi t'as tiré dessus Mais non, mais j'ai tiré, il y en a un autre qui a tiré qui l'a mis à terre et du coup j'ai oh tiré ouais. dessus Ouais, c'est C'est qui l'autre qui a tiré C'est qui Sanji, c'est toi Ouais Oh putain, Sanji me Oh merde Non <rire> Vite Revis c'est le but de charge. But de charge. Non, oh, de, non, charge. non, non. de charge. But Yes, ah, suis devant. Attends, laisse-moi reculer. OK, go go go. Voilà. <rire> oh yes. <rire> <rire>